Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelon asiatique, encore mal placé, vous allez voir, un peu original Allez, je vous montre, je me, gare à, je me suis garé assez loin parce que ben, j'ai pas beaucoup de place pour mettre la voiture et c'est vraiment à côté du nid, alors je vais vous montrer ça On est dans le petit jardin d'une maison Allez voir, dans le jardin Donc, Je sais pas si vous voyez le petit tuyau jaune, le petit dieu jaune, en fait le petit tuyau jaune il amène un endroit ici et là, en fait, c'est pour allumer l'eau et l'éteindre. Et la cliente s'est fait piquer deux fois. Et si vous voyez la petite chaise là, et bien dessous là, dessous la chaise, il y a un petit nid de frelons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller, me préparer, et on va aller voir cette chaise. Yeah, yeah à de suite, Dédé. Allez, c'est parti pour le combat. Poudreuse. Allez, on va aller voir ce petit nid. Et comme je vous disais, la quillade a voulu annuler ici. Et ici. Et ici. Et ici. carrément à l'intérieur de la chaise. Est impressionnant, encore un en endroit très dangereux. Imaginez-vous cette chaise à côté d'une table, on s'assoit dessus et là c'est le gros accident. Allez, on va essayer de mettre la poudre. Alors le problème c'est combien il y a des petits trous C'est pas mal Là c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal. Donc il n'est pas très très gros Voilà Donc il n'est pas très très gros Mais il reste quand même très très dangereux Donc il faut faire très attention On va essayer de l'ouvrir un petit peu ah, Vous voyez par le trou c'est carrément à l'intérieur donc je dis faire les galettes dedans Et ça sort donc l'important c'est de laisser la chaise à la même place pour que tous les frelons rentrent dedans Alors dites-moi, alors, dites qu'est-ce que vous en pensez de Sony Dites-moi-le dans les commentaires. Impressionnant, non Allez, on va remettre la chaise. Allez, on va s'éloigner. les frelons Il fait chaud il fait chaud il fait chaud les 35 degrés ils annoncent l'orage je sens que ça va péter ce soir bon vous avez vu il est quand même dangereux ce nid encore hein. très mal placé mais bon ça fait partie du jeu maintenant les fronts asiatiques c'est comme ça donc faites attention va et vient et moi je vous dis à très bientôt les dd